Bonjour. Le message est euh, délicat. Donc, je ne veux pas mettre de filtre dessus Je vais vous le dire comme j'ai entendu. Euh, j'ai fait un rêve et je voyais dans ce rêve euh, les personnes marginalisées ou les personnes qui n'étaient pas censées avoir une chance par exemple on sait au Cameroun que il y a des classes des tribus qui sont un peu ok je vais être je ne suis pas tribaliste mais il ya des faits et on se bat beaucoup contre ça quand tu arrives à Douala, là tu ne parles pas bien le français et que tu es anglophone on te c'est un peu comme si on te simplifiait un peu comme si tu la travaillé deux fois pour te prouver quand tu es nordiste, parce qu'on a déjà cette préconception dans la tête que le nordiste, il n'est pas sage, il parle pas bien le français. Donc, dans mon rêve en fait, le Seigneur me montrait que les gens qui sont De naissance défavorisée ils vont subitement se retrouver euh, accélérés c'est la première phase première partie donc qu'on ne soit pas surpris qu'on est un président le futur président peut-être c'est une femme ou bien le futur président, c'est un audite à nouveau. Donc, les choses sont énergétiquement, les choses sont en train de changer. Parce que ces personnes... Et on sait tous qu'il y a... Chaque pays a sa... Chaque pays a ses choses, a ses... a ses dictons. Voilà. Bonjour, bonjour, tu sais peut-être qu'une femme, si elle n'est pas mariée, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire dans un pays. Euh, vous êtes peut-être en Europe, vous venez d'arriver, et on vous dit voilà, un homme noir, à Washington peut-être. Un homme camerounais ne peut pas euh, euh, euh, je sais pas, il y, y, y a des il y a des choses qu'on vous a dites par lesquelles vous vivez et qui forment des peurs dans votre esprit. Bon. je ne sais pas si vous venez d'arriver dans le direct. Bonjour. Je me réveiller et euh, j'ai ce message que je devais vous passer. Donc, le premier message, c'est les barrières générales. Les barrières... Euh, euh, je sais pas comment mettre ça en un message très court, mais je ne peux qu'expliquer pour que vous compreniez. Donc, les limitations que vous aviez, euh, les limitations tribalistes, racistes... Euh, donc, quand j'explique, peut-être, quand tu peut arrives aux États-Unis, on t'a dit, euh, une femme noire ne peut pas faire telle chose. Le Seigneur est en train de shifter cela, il est en train de changer cela. Tu arrives en Angleterre, on t'a dit voilà, les Camerounais ne peuvent pas faire ça, donc ça c'est en train de tomber. Le, dernier, le deuxième message c'est, euh, vous êtes dans votre période d'accélération. Donc Dans mon rêve, le Seigneur me montre c'est un peu comme si c'est plutôt de la restauration. Donc il y en a parmi vous, vous avez euh, passé des années à faire quelque chose. Donc, ça fait huit ans que tu essaies de... que tu as lancé ta propre entreprise. Et tous les six mois, tu changes de business. Tous les six mois, tu fais dans un nouveau truc. Dans les six prochains mois, tu vas avoir tellement d'argent. Écoutez, Dieu ne fait rien sans annoncer. Et quand il annonce... <coughs> C'est celui qui croit, qui reçoit. Je ne sais pas pourquoi j'ai subitement envie de boire de l'eau. Attendez. Donc quand le Seigneur annonce quelque chose, c'est celui qui a cru qui va obtenir. La Bible a dit à Marie que Béni est celle qui a cru parce qu'elle aura, euh, aura un accomplissement des choses qui lui ont été annoncées de la part de l'Éternel. Il y a beaucoup d'entre vous, ça fait 15 ans que vous êtes dans un pays en train d'essayer de faire quelque chose et ça ne donne pas. Dans six mois, je vous le dis encore, dans six mois, vous n'allez pas reconnaître votre vie. Maintenant que celui qui veut comprendre, comprenne. Que celui qui va recevoir, reçoive. Et que celui qui va euh, prophétiser sur sa vie, prophétise. Ce ne sera pas la durée de tes prières ou le nombre de fois où tu es parti à l'église qui va changer ta vie. Ce sera le fait qu'un jour tu te lèves et que finalement tu crois. You start believing. Certains d'entre vous, vous allez vous réveiller, il y aura tellement d'argent. Donc, tu vas te lever un matin comme ça, tu vas sortir de la maison, tu as 10 000 sur toi. En rentrant le soir, tu as 2 millions. Et les 2 millions, c'est pour toi. Hein? Le lendemain encore, tu sors, tu as 2 millions. En rentrant, tu as 5 millions. Les 5 millions, c'est pour toi. Hein? Hum. Je dois vous annoncer pour que ça se concrétise dans votre vie. Si je ne dis pas, ça ne se fera pas. Parce qu'on doit vous dire, vous devez croire pour que ça se fasse. Vous avez longtemps, vous avez beaucoup souffert. Certains d'entre vous ont beaucoup souffert. Et il y avait des périodes où vous faisiez les choses, ça ne marchait pas. tu fais tu fais après je te demande même que je suis invisible donc ne me vois pas aussi donc comme je suis là comme ça je vends les mèches pour ne me voir pas aussi ma chérie c'était la l'attaque pour la couverture spirituelle et c'est que vous ne croyez pas aux chose comme ça et, et, et en tout cas si vous m'écoutez depuis un certain tabou ce que vous commencez à croire C'est depuis que je vois les les, les, les je vois les, les, les témoignages des gens que je comprends. Il y a la dame qui est venue d'Allemagne non? Elle a vu qu'elle a commencé à partager son témoignage. J'ai récemment fait la vidéo pour que vous compreniez parce que les témoignages comme ça, j'entends ça tous les jours. million c'est 7500 euros vous devez quand tu complètes tout un cycle et que tu fermes donc tu es venu clôturer les souffrances de cinq générations dans ta famille ce qui fait que tu ne peux plus souffrir. Tes enfants ne peuvent plus souffrir. C'est là que vous me comprenez. Tu as découvert et tu es en train de pratiquer des choses spirituelles qui sont en train d'enlever les malédictions qui avaient sur vous depuis, depuis 50 ans. Il y avait ça sur la, la grand-mère de ta mère. La mère de ta mère. Ta mère elle-même. Toi-même, tu as ça depuis 30 ans. Ça fait déjà 4 ans, tu essayais. Depuis 5 mois, maman, tu as été de voir le Wonder Food. Vous allez rester comme ça là. Il y a un passage de la Bible dans le livre des rois. Deux rois. Il y avait la famine. Et un prophète se lève. il dit que demain à lheure si il y aura la restauration. Comme on n'arrive même pas à manger. Demain, il y aura tellement de nourriture qu'on va gérer. On va même... Il a prophétisé. Le La main droite du, du... du roi a dit, ah, pardon, qui là-bas? Tu parles des trucs comme ça là. Moi, il ne croit pas. Il a dit, il lui a dit que tu ne crois pas, mais tu, ça va se passer, mais toi, tu ne vas pas vivre au pouvoir. Et devinez quoi? Le lendemain, le monsieur là est mort. Le monsieur là est mort à l'instant où les portes d'abondance s'ouvraient sur le pays. Ne soyez pas celui qui va mourir pour que votre famille avance. Et que la femme qui est venue hier, là, quand on a fait le lavage, quand vous entendiez la femme la prier, c'est comme si elle s'est si se chamaillée avec quelqu'un. Et j'ai remarqué, fait le lavage, les gens disent leur prière, ça ne prend pas plus de deux, trois minutes, maman. Elle a parlé même pour dix minutes hier. Elle parle, elle parle, je parle sur les autres personnes, je fais, je fais pour les autres, je reviens sur elle, elle est obligée te parler. Je tourne, je tourne, je reviens. Elle doit te le parler. Elle dit Il dit que, yé, elle a dit les immeubles qu'elle veut. Le genre de personnes avec qui elle veut se marier. Le genre de voiture qu'elle veut avoir après ceci. Il genre... dit qu'est-ce qu que la femme n'a pas dit hier. À un moment, les autres qui étaient à côté d'elle, ils s'arrêtaient, ils, ils écoutaient sa part. Après, ils disaient, pourquoi eux aussi ça? Vous savez quoi? C'est la mesure de votre bouche. Et si tu, ne, si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire quelque chose. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas parler. Il y en a pas, vous. tout ce que vous savez dit sur votre famille, oh, on est bloqué. On est bloqué. C'est tout ce que vous savez dire. Vous n'avez jamais dit que tout démon qui a bloqué ma famille depuis 4, 5, 6 ans, depuis 60 ans, je te détrône. Non. vous n'avez jamais parlé comme ça donc ce qu'il y en a parmi vous c'est maintenant vous commencez à voir vous commencez à voir Et si quelqu'un a pu demander quatre choses et la personne a obtenu même au-dessus des quatre choses ça veut dire que il y a quelque chose Et si la Si la restauration de votre famille était dans votre bouche. Si le visage de tes frères était dans ta bouche. La première dame qui est venue chez, chez moi pour faire son travail spirituel. Vous savez que ce n'est pas n'importe qui qui vient chez moi. Hein. Parce que hum, c'est un de ces petits qui va venir là. Elle est arrivée, elle dit, elle a fait la photo de tous ses frères. Elle a dit qu'il faut qu'on les lave. On a fait le lavage de ses frères. La nuit, son père vient dans le rêve. Il lui dit, elle est encore chez moi, elle est encore dormi chez moi. C'est sa dernière nuit. Il dit, tu as pris le kit de fondation seulement pour toi, prends le kit de fondation pour tes frères. Son père est décédé depuis une vingtaine d'années. Elle a bloqué de fondation pour ses frères. Quelques semaines plus tard, elle m'envoie le test. Les résultats sanguins de son frère qui étaient séropositifs. Elle me dit, il a fait sa charge virale, il n'y a pas, on n'a pas trouvé de... Il est séronégatif en fait. Et c'est ce test qui bloquait sa demande de visa depuis... Donc, maintenant, son frère va faire son visa pour voyager. Celle qu qui est venue ce week-end-ci, là, elle est arrivée. Elle passe la première nuit, et elle me dit que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut qu'elle fasse le lavage de mes frères. Elle a huit frères. Sept ou huit frères. Sept, je pense, parce que. Sa mère avait neuf enfants, un mort. mais elle a 7 frères. Mmh. Celle-même qui est venue d'Allemagne hier, elle était là avec son frère. Tu vois le gars mignon, même dans son Nora. C'est quelqu'un qui devait avoir l'argent depuis. Mais les blocages qu'il a sur sa soeur. Parce que quand ces gens-là vous bloquent, ils ne bloquent pas seulement une personne. Généralement, ce sont vos ongles, icônes, on a bloqué vos pères, vos mères, bloqué les enfants de vos parents, c'est-à-dire vous. Quand elle a, elle a avec son frère, elle a dit, elle donne, je donne, je donne, son frère prend, je donne pour elle-même. Et je lui ai dit, maman, tu as la chance. Parce que je sais comment une femme, moi-même j'ai des petits frères. Je sais comment une femme, les, je sais pas, nous on a un cœur là sur nos frères. Que même si tu es un sud, ils font n'importe comment, ton cœur est que sur eux. Ton frère pas même, il fait même le chanvre, ton cœur est que sur lui. Tu dis ouais, il faut que l'homme se marie. Ouais, il faut qu'il aussi le visa, non. Ouais, il faut qu'il trouve aussi le boulot, non. Tu as déjà parlé 50 fois, il n'a pas écouté 50 fois. Mais te voilà encore aujourd'hui. Que hey, ma chérie, ça c'est la grâce de Dieu parce que moi, personnellement, qui vous parle, j'ai mon petit frère, j'ai tout fait. Le gars ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas. Emmanuel, quand moi je ne fais pas moi la pitié ici, je ne sais pas ce qui a parlé ici. Je vous dire que ah, si, ah. l'enfant béni de Dieu. Il y en a ici là, hein, vous venez ici là, vous venez, vous, vous venez seulement faire le lavage. Il y a, il y a certains d'entre vous, que vos démons, hein, le sel seulement ne va pas suffire. Et si tu t'es lavé le sel, tu n'as pas encore eu même seulement 10 000 pour venir acheter un quitté. Vous croyez que les, les produits qu'il fait tous les jours, les lavages qu'il dit qu'il fait le lavage, vous croyez que je fais ça pour rien. Je sors les nouveaux produits tous les jours. Parce que vos, vos démons, ils ont grade. Ils ont grayé leur système. Donc, si tu me suis depuis six mois, tu es toujours encore au sel. Continue ton sel seulement. Tu as compris? Reste là-bas derrière. Quand on vous parle, vous dites toujours que vous maîtrisez. Tu ne peux pas venir, tu achètes le sel de 50, tu te laves avec. Tu dis, Seigneur, donne-moi un milliard. Tu es bête. Moi, je vous dis mes choses au ho Je veux 25 5 millions de francs, CFA. Je, je, Seigneur, je te dépose 1 000 francs. Oh my God, vous êtes bête. Même Dieu lui-même a dit que tu dois payer la dîme. Quand Dieu parlait de dîme, c'est parce qu'il connaît que tu dois donner au moins 10% de ce que tu as en train dire que tu cherches là. Les gens payent leur travail spirituel. Et les gens que j'ai vus sont sortis de l'argent. Je ne vais pas vous mentir. La femme qui vous dit vous me fait le témoignage hier qu'elle a eu, elle a demandé 15 000 euros. En un mois, Dieu lui a donné 20 000 euros là. Vous voulez savoir le, le nombre de prières, les sacrifices que la femme l'a fait? Restez là-bas pour vous laver avec le sel. Je suis lavé avec le sel 50 fois par jour, pendant 25 jours. Rien n'a changé dans ma vie. Évidemment vous dis moi mes vérités cachées. souvent il voit quelqu'un qui vient faire une offrande de 500 francs Seigneur je reçois mon milliard je reste ça. ça, dit que vous même aussi ouais je reçois ma, ma voiture de rêve qui coûte 100 millions Il y a les gens qui partent vous bloquer ils payent le bœuf on tue le bœuf de 500 000 pour bloquer ta famille viens que tu donnes 5000 tu dis que tu veux bloquer, tu veux débloquer ta famille mof tu vas confirmer le code <rire> c'est pour ça que certains d'entre vous vous allez vous allez faire même 10 ans avant de voir un petit changement. Parce que ton blocage, le blocage qui est pour repayer ça, c'est au moins 2 millions. Et comme toi, tu ne fais des offrandes que de 500 francs par mois. Fais 500 francs par mois, tu multiplies par le nombre d'années pour que les 2 millions là soient remboursés. Dans le spirituel, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je dois vous dire l'autre là. Oha. Je veux que mon fils soit footballeur. Tu sors, tu achètes le sel de 2 euros. Tu veux que ton fils soit footballeur Vous-même là, hein? ouais, Seigneur. Jesus is Lord. Je dit que j'ai des clientes qui. Elle dit d'abord que physiquement, elle a payé l'école de formation de son fils 25 000 euros l'année. Maintenant, elle te dit que travail spirituel. Elle te sort 3 000 euros comme ça. Pam, elle travaille son enfant. Restez là-bas. Je veux que tous mes enfants, toi, tu vas être milliardaire. Toi, tu vas être ceci. Oh là là. Le spirituel est très, très, c'est très violent. Hein. Très violent. vous simplifier. Je m'appelle rappelle, ça a trois ans. Trois ans, fin 2019. J'avais encore l'église le temps, là. J'avais une église, j'avais ouvert l'église à un moment. Donc, j'ai une de mes filles spirituelles. Elle, là, dans sa famille, avait trop de malédictions. Elle me dit que, il y a une de ses mères là qui lui a dit a un moment que, donc, elle pouvait voir certaines... Parce que chacun a son don spirituel. Dans le spirituel, elle pouvait voir certaines choses. Elle disait que, toi, sur ta là on a donné le bœuf. Qu'il y a des, des malédictions sur toi. Que si tu ne fais pas l'offrande du bœuf. La fille était en Italie, elle n'avait pas les papiers. Elle était dans un centre fermé avec l'enfant. Parfois, elle restait, elle faisait 40 jours dans la maison sans voir le dehors, sans voir le goudron. Mais elle te dit que j'ai envoyé 500 000 francs. Je dis, ben, faut que maman, tu as pris l'argent là où elle dit que tout l'argent qui est dans ma poche. je dit que je dois me détacher. Et tu la vois, elle était belle, jeune, 27 ans, talentueuse, intelligente, smart. Pas le genre de fille que c'est seulement l'école qu'elle a fait. Tu avances elle retient vite. Le... Mais rien n'avancé dans sa vie. Tu vois le petit bébé qui est dans sa main qui a un an là. Belle, tu dis que mais c'est quoi cette blocage? Tu fais quoi dans le centre fermé Elle dit que maman me voici. Je me suis mariée, mon mari avait les papiers. Ma fille est italienne. On a eu les problèmes à la maison comme ça là. Il m'a chassé tout, tout, tout. Il m'a donc, ouais, régner l'enfant. Mais c'était pour elle, elle a pris ça comme une période de pèlerinage. En un an, il faut voir le nombre d'argent que la fille -là avait payé. Quand elle a commencé à voir sa quand elle te parlait des choses. Que... Elle dit que souvent, quand son père se fâchait comme ça, là, il est maudit. Il est maudit. Donc, boue, la bouche de son père a gâté ses enfants. Oh Seigneur. Quand tu racontes raconte son enfance. Tu comprends qu'elle avait les prédispositions spirituelles. Pour échouer. Mais elle est train de prendre sa vie en main. Dans la fille là, Je sais que je lui donne même pas 5 ans. Même seulement ma propre vie. Moi. En 2000. J'ai fait beaucoup d'églises. 2000 j'étais à Potter's House à Birmingham en Angleterre. 2013 Potter's, 2014 je suis allée à euh, BCC Birmingham Christian Center Birmingham. Euh, après je suis parti à Winners Chapel de Birmingham toujours. En 2015 et 16. Je me rappelle en 2014 mon salaire c'était 500 pounds. J'ai porté 300 pounds. j'ai déposé à l'église. Que Seigneur, c'est n'importe quoi dans ma famille qui me bloque. Libère-moi. Je n'avais pas les papiers, j'étais en Europe depuis 9 ans. Pas de situation. Fatigué de tourner en rond. Et ça m'a porté, dit que Seigneur, vraiment, je suis, je suis fatigué. Rien ne change. Le mois prochain, je paie encore ma dîme. Je vois une fille en se marier, je viens, je sors. Mon salaire de la semaine, là, c'était peut-être de euh, 320 pounds. Je prends 280 pounds, je paye les, les robes des filles d'honneur. Parce que Dieu m'a dit dans mon cœur que va payer les, les robes des filles. Les sacrifices et les offrandes que j'ai fait. Souvent qu'elles reste comme ça en une journée, je peux avoir 500 000 francs d'offrande. Il y a une journée seulement un million. En une journée, hein. tout ça vous parle de 2014. Hein. Ça c'est 2014. Donc je ne connais pas le nombre de malédictions qu'il y avait sur ma famille. Mais ça m'a pris 2000 J'ai commencé à 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est en 2020 que j'ai commencé à avoir un peu. 2021, souffrance encore. C'est à partir de août 2021 que le Seigneur dit que vraiment, voilà ta voix qui est totalement ouverte. Moi, il ne peut... C'est que parfois, vous aimez quand vous dise que non, ne t'en fais pas, tu vas venir en une en une journée, tout ça va passer. Tu sais... Non, euh, non, non. Non, non, non. Si moi, je ne vous dis pas ce que tu travaille, avant d'être là, là, vous allez me couler, quoi que... Oh, moi, j'ai les voitures, tu, vois, tu, tu as la grosse voiture, tu as ceci. Non, non. Non. Les sacrifices. Même avant que je ne découvre qu'on peut sacrifier l'animal. Je porte souvent ça là, J'entends qu'il y a un pasteur à tel endroit. Je, le Seigneur me dit, va faire l'offrande là-bas. Qu'il a une notion qu'il doit te donner. Je suis là, je suis sur moi, seulement m'en 100 000. Je porte 75 000, je mets dans l'enveloppe, je cherche le pasteur là. Et lui donne, je dis que Dieu a dit que tu vas me bénir. Je tends l'enveloppe comme ça-là. Il met la main sur moi, il me bénit, il prie pour moi. Je ne le vois plus jamais, Vous savez, c'est un peu comme si tu payais ta liberté. Je ne peux essayer d'associer qu'à ça. Il y a beaucoup de choses que ma mère a traversées. J'ai grandi en voyant des... des des choses dans ma, mon arrière-grand-mère. Je disais ça hier à l'une des femmes qui est venue pour son lavage. Il y a des choses que j'ai vues chez mon arrière-grand-mère, j'ai vu chez ma grand-mère, j'ai vu chez ma mère. Elles sont toutes mortes aujourd'hui. J'ai commencé à voir ça dans ma vie. Mais depuis quelque temps, c'est parti. Ça veut dire que je viens de briser quelque chose qui était là sur trois générations. J'étais la quatrième génération. Que vous avez à donner, vous n'avez pas encore donné, vous avez à sacrifier, vous n'avez pas encore sacrifié. <rire> si on a déposé l'équivalent de 5 millions de francs CFA pour te bloquer, c'est pour ça que tu vas recevoir une période comme ça, là. Dieu va te dire, porte tout l'argent qui est dans ton compte, tu pas fait. J'ai une femme comme ça une fois, non, c'était qui comme ça et... Il y a une femme comme ça là récemment. C'était en septembre, oui. Elle venait de sortir d'une relation où son mari, elle est aux États-Unis. Elle me contacte, elle me dit que, maman, en mars de 2021, Dieu m'a conduit à prendre tout l'argent qui est dans mon compte à offrir à un pasteur là-bas aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, elle, a, elle est sortie d'un mariage qui qu la mangeait de l'intérieur, qui qu sait, même que le mariage la finissait sa destinée. Après ça, elle me dit, dès que je t'ai trouvé, j'ai su, ça c'est en septembre qu'elle me dit, j'ai su qu'il fallait encore que je porte, elle fait une grosse offrande, 350 000. Elle me dit que je viens d'aménager, je n'ai même pas la chaise dans ma maison, mais je sais que dans toi, il y a une notion que je dois récupérer. Maman, les semaines qui ont suivi, la fille a acheté au terrain. il vous dit alors on n'a pas l'argent imagine tu vides ton, ton compte tu payes, tu donnes une, un sacrifice un mois plus tard ou deux mois plus tard tu entres à payer le terrain et que tu n'avais pas l'argent quand tu payes le sacrifice là. voyez un peu, imaginez Et l'autre jour, on était à l'orphelinat, pendant qu'on faisait le don à l'orphelinat. Il y a une femme qui a regardé le tirette comme ça. Elle n'était pas loin. Elle a pris sa moto, elle est venue. Elle dit que, maman, l'argent qu'elle donne ici, là, c'est à peu près 75% de ce que j'ai dans mon orange monnaie. Et de ce que je possède actuellement. Elle a fait l'offrande. Il lui a dit que, viens t'agenouiller. genou ici, les enfants ont prié pour elle. Les enfants prient pour elle quand elle est à genoux. Elle se réveille en pleurant. Elle se lève, pardon, en pleurant. Elle dit, maman, on, elle dit que je vais, je vais vous faire le témoignage. Cette nuit même, j'ai rêvé qu'une petite fille est venue mettre sa main sur mon cou. Elle a prié. Elle a retiré deux longs serpents. Bon. Mais bon, voilà, je viens à l'orphelinage, je m'agenouille. Les enfants viennent mettre la main sur mon cou. Ils sont en train de prier. Et quand ils prient, le Seigneur me rappelle le rêve que j'ai fait ce matin. Et elle avait une malédiction générationnelle qui la suivait depuis. Il y avait un esprit d'une de ses tantes qui était en elle. L'esprit l'avait parlé souvent. Que c'est moi qui bloque sa vie, c'est moi qui bloque ses enfants. Elle est restée, l'esprit lui a dit, va dans le final là maintenant, pendant qu'on a fait le direct -ci. Imaginons, elle se disait que maman, yeah, voilà mes 20 000 qui me restent, tu veux qu'elle ne pas donner 15 000, c'est comment non Dieu c'est quel genre de... C'est un vous. Le psaume 126 dit que... Attendez, je vais vous lire ce somme. Parce que hier, quand la dame-là qui est venue d'Allemagne, elle a fait son don. Le Saint-Esprit m'a donné ce somme pour elle. Ça, c'est dans les cantiques qui étaient écrits. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Donc, il vous a pris de la prison, il vous sort de là. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça, c'est la parole de quelqu'un aujourd'hui. Attrape ta parole. Ta vie sera comme un rêve. Tu vas rester ça, tu, tu vas me pleurer, tu vas pas croire. Que donc, je pouvais rester sur ça, il n'a pas peur de payer mes factures.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 qu'à l'écoute de cette parole, vous et votre famille vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il dit, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L Éternel ramène, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec les larmes Moissonneront avec des chants d'allégresse. Vous avez parfois fait des offrandes en faisant comme ça. Tu pleurais. Ma chérie, tu es tentée de libérer les enfants de tes enfants. C'est un autre voix. Hein? Tu achètes une villa à ton fils, ton fils t'achète la villa. Donc ton enfant n'est pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Pas Le qui dit que ce sont mes enfants qui vont me sortir de la pauvreté. Non, non, non. Tu n'es pas pauvre, ton enfant n'est pas pauvre. Vous voyagez, tu achètes ton ticket en première classe. Ton fils achète son, son ticket en première classe. Voilà ce, qui vous à, voilà ce qui vous attend. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviennent avec allégresse quand ils portent le jet. Je suis là pour vous dire que vos larmes sont transformées en joie. Écoutez, je connais le Dieu qui me parle. Quand Dieu me parle, il me parle et ça se manifeste dans les heures. <rire> je peux rester le ah, matin comme oui. ça. Dieu me dit quelque chose. Ah, ah. Je ne devais pas vous montrer, mais Dieu me dit de vous montrer. Donc, je dois vous montrer. Attendez. Attendez. Je le montre, je ne fais généralement pas ça, mais il faut que je le fasse. Dandy. Regardez, regardez. Mettez votre main sur l'écran. Mettez votre main sur l'écran, je vous en prie. Vous allez me dire que c'est les français, pas sûrement. Mais euh, ça c'est prophétique. Mettez la main sur l'écran. Dans 24 heures, je viens libérer vos finances. Toute application que vous avez faite, on devait vous répondre. Mais on ne fait qu'attendre un papier depuis. On attend un papier et vous avez envoyé le papier, le papier est bloqué. Je déclare que demain, quand votre banquier va arriver sur son bureau, le premier email qu'il va voir, c'est votre email. Et il va vous donner accès. Vous allez avoir accès à votre crédit que vous avez demandé finalement. Vous avez bien vu, non? Voilà. Vous voulez dire à Dieu que Seigneur, c'est quoi comme ça que tu me fais? faire. J'ai beaucoup résisté à cette partie-ci-là. vous devez commencer à croire. Vous devez commencer à croire. Je ne suis pas dans votre vie pour vous rendre pauvre. Hein? Parce que moi-même, je ne manque pas. Je sais un Dieu que tu te lèves le matin, on te dit quand tu as fait le don, il te dit qu'au moins un zéro sur l'argent que tu as de demandé là. Par la fois tu ouvres la bouche, tu dis, je reçois, mais au lieu de dire 150 000, tu dis 15 millions. Mm -hmm. Vous allez commencer à voir. La Bible dit, béni est celui ou celle qui a cru. Parce qu'il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été annoncées de la part de l'éternel. Certains d'entre vous en tenté d'arriver dans une dimension où vous allez commencer à avoir l'argent chaque jour. Et le genre d'argent que tu recevais avant, tu faisais deux mois, on te payait. Euh, euh, euh, par mois, tu avais peut-être 4 000 dollars. Tu vas commencer à avoir 4 000 dollars par jour. Je sais de quoi je vous parle. Ok. Bon, j'ai dit ce que j'avais dit et qu'on m'a dit de dire. J'ai fait ce que j'avais à faire, qu'on m'a dit de faire. Mais dans le reste, c'est dans votre main. Vous attendez des signatures pour qu'on vous livre les 500 millions. Vous attendez des signatures. Écoutez, la semaine-ci là qui vient, je vous dis. Moi, je pas un Dieu qui manque parce qu'il n'a pas d'un, de... il vous manque pourquoi Du coup, que Dieu va vous faire plaisir. Oh, j'ai peur, j'ai peur de, c de Suzanne. j'ai peur de Jocelyne, il faut que je... Non, non, non, non, Dieu n'a pas peur de toi. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour protéger son identité. Ce que demain, tu vas dire, ah Seigneur, tu avais dit, tu n'as pas fait, c'est comment et toi Voilà. Vous allez avoir beaucoup de restauration financière cette semaine. Beaucoup. Au lieu de trois clients, vous allez avoir seulement 40 clients. Mais c'est comment? Habituez-vous à l'abondance de clients. Vous ne serez même plus en mesure de satisfaire tous vos clients. Quand Jésus entrait dans le bateau de pierre, la pêché. il leur a montré que partez là-bas. Achète le produit là pour vendre. Poste ça. Ils ont eu tellement de commandes qu'ils appellent les autres bateaux que venez nous aider à porter les poissons. Pardon, venez, on a besoin d'aide. Venez nous aider. Voilà ce qui vous guette. Voilà ce qui vous attend. Quand il parle, ça j'ai le goût jusqu'à mince. Comment ça me plaît comme ça? Ok. C'est comme ça que quand la jambe arrive... Hey, hey, moi j'aime la jambe. Oh. <rire> Je peux connaître l'odeur de la eh. jambe. J'ai le feeling de la jambe, mon frère. Mon Ah, yeah. et c'est moi. Je reste comme ça et sans nom. Je reste comme ça. Et... Ça, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent. On oh, va le matin, madame. Votre application était approuvée. Ton banquier t'appelle comme « Madame, nous avons une, une forte somme est arrivée dans votre compte. Nous avons besoin de vous voir, s'il vous plaît. <rire> » Vos banquiers vont commencer à vous chercher. Vous allez appeler leurs appels, mon frère. Avant, ce sont eux qui vous fuyaient. Dites à monsieur de la porte que je l'ai appelé. Madame, ça fait cinq fois cette semaine que vous appelez. On vous a dit. On lui a déjà passé le message. Maintenant, vous allez voir cinq appels manqués. Quatre voicemails sur ton truc. Monsieur de la porte, madame, euh, rappelez-moi, s'il vous plaît. Madame, vous pouvez passer à l'agent, s'il vous plaît. C'est monsieur de la porte. On doit parler de la situation de votre compte. Oh, Seigneur, you too, they bless me. Oh, Seigneur, la bénédiction. Est... Habituez-vous, pardon. Tu as trop rêvé des 100 millions, là. Il faut dire le temps que tu touches les 100 millions, là. Mais pour... tu ne rêves plus, mais tu touches. Tu restes comme ça, tu touches toi-même, ça te plaît. Tu mets devant toi, ça, tu mets dans la mallette, dans ton armoire, tu regardes, tu ouvres. Écoutez, tu mets comme ça, tu te tournes dans la nuit comme ça, tu regardes. Oui. Ou bien comme ma passe là. En fait, je suis en tellement fatigué. J'ai main lancé sur le lit. Dans la nuit, c'est tombé au sol. Donc voilà ça. Tu te tournes. Ah, c'est un, bon, un bon spectacle quand même. Voilà ça. Vous allez vous habituer. Tu mets des 100 millions de francs, c'est fabriqué. Tu regardes. Euh, l'argent est bon. Gapon. Hmm. C'était parmi vous, je sais que vous rejetez même l'argent sans savoir. Vous fuyez l'argent. Vous avez peur de l'argent. Vous voulez justifier aux gens que vous, vous, vous, vous tu veux justifier tes 1000 euros tu vas commencer à recevoir 1000 euros de jour chaque jour 1000 euros en dans ton compte hum. la reine Mireille Denise Mireille J'ai prophétisé l'argent ici, là. Venez seulement avec les, les offrandes. J'attends vos offrandes. En deux jours, on m'a offert deux sacs. J'ai compris qu'il y a l'ençon des sacs sur moi. Non, vraiment. Les sacs et les chocolats. Vous avez vu quoi sur les sacs, de chocolats, les chaussures sur moi? Une autre est venue, l'autre. jour m'a offert la chaussure. L'autre est venue, l'autre jour, avec le chocolat. L'autre est venue, l'autre jour, avec le sac. Le lendemain matin, donc je reçois le sac à 23h. C'est ce qui est arrivé de, de, de, des états unis le lendemain à 13h, non, même pas 13, à 13h, à 11h, l'autre vous donne encore le sac, vous-même. Ça, c'est un signe de Dieu. Il est temps que je commence à vous. Allez... Il est temps que je fasse des, des shopping de Vuitton, là. Vous me, vous, me, vous me postez ça par DHL. Vous achetez ça là-bas, aux gens, je disais, vous m'envoyez ça. Il y a mes bonnes choses. Les bonnes choses, ça, ça s'achète avec l'argent. Donc, il y a aussi un dernier facteur que je devais vous dire, euh, vous allez commencer à recevoir, euh, pardon, partagez ma vidéo, hein. vous allez commencer à recevoir, euh, voilà, vous allez commencer à acheter ce que vous aimez, voilà. Il y en a parmi vous, je sais que ceux qui me suivent vous avez bon goût, vous n'aimez pas les petites choses. Moi, là, ma part, les Mercedes, c'est moi. Il y a quelque chose que vraiment... Il faut que, il faut que je fasse des désintox de Mercedes. <rire> Ils ont l'enquille de désintox. Seigneur. <rire> Ils ont l'enquille de désintoxication. On dit, madame, quelle est votre addiction? Je suis, à ce que je suis accro au Mercedes. En fait, Dieu me dit de vous dire que Je sais pas pourquoi ça me plaît comme ça. D'ailleurs, quelqu'un d'entre vous va acheter une nouvelle voiture dans les quatre semaines. Oui. Une nouvelle voiture, tu ne veux pas le genre que tu peux payer cash à la maison. Et mais tu, 25 millions, tu as une Mercedes? Parce que souvent quand on parle là, vous croyez que... Tu pars, tu tapes 1 million, ça 25, 25 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On sort à la maison, on te donne. On dit, Madame, prenez la, la clé. On vous a mystifié les choses. <tousse> Et oui. Mm -hmm. En tout cas, vous êtes sorti de ça. Les jeunes qui me suivent là, 22, 23 ans là, je sais que vous aimez les bonnes choses. 25 ans, vous aimez les bonnes choses. Ouais. Hum. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas attendre 45 ans qu'on vous te met avant d'avoir l'argent. Pour vous là, avant 25 ans, vous allez avoir. Vous allez avoir. Jusqu'à vous, vous allez voir. Vous allez dit que mince. Afin là, ce n'est pas la blague. Parce que tout, c'est la malédiction. Quand on brise la malédiction, peu importe ton âge, l'argent commence à venir. Donc, pour vous, autant mieux qu'on brise ça très tôt. C'est pour ça que je vous dis que entre vous, certaines femmes d'entre vous-là, vous êtes en train de briser la malédiction sur vos enfants. Je vous en prie, faites, faites, je vous en prie, faites les lavages de vos enfants. Lavez vos enfants, que ce soit à distance, que ce soit... Vous-même, là-bas, chez vous. Faites un lavage à distance de vos enfants. Voilà le mois de mai qui est en train d'arriver. Le 1er mai, on a un lavage collectif. Donc, enregistrez-vous déjà pour ça. Nos enfants ont des désirs. Nos enfants ont des désirs terribles. Moi, ma fille, quand elle avait déjà 10 ans, elle, voit, elle disait, ouais, « Wow, je vais avoir 5 maisons. » Une à Hollywood, une à Ceci, mais elle avait à planifier, planifier sa vie, elle-même. Il faut aussi que les jeunes devaient, commencent à devenir sages les jeunes. Ce n'est pas par le faux que tu dois avoir l'argent. Quand on brise la malédiction, tu vas voir. Tu peux aller même sur YouTube, tu fais des vidéos, tu TikTok, tu fais des vidéos. Tu tombes sur un système de choses, tu prends ici, si tu vends, les gens achètent. Tu fais des vidéos, ça te donne les vues, tu as l'argent. Il y a tellement de voix qui se fait de l'argent. On n'a pas besoin de voler ou d'escroquer les gens. Ok. Ouais, le lavage à distance, c'est 30 000 francs chacun. Que ce soit l'enfant, que ce soit le père, la mère. Maintenant, si vous avez plus de 5 personnes, je fais la réduction. Parce que il y a des gens qui arrivent à avoir des familles de 10 personnes. Et vous dites que les gens investissent sur le lavage oh. hmm. Période d'accélération, vous allez acheter les appareils que vous aimez, les voitures que vous aimez, vous allez mettre l'écran de 200 inch dans votre salon. <rire> L'insolence <rire> J'ai des voisins ici, là, ils ont une télé dans leur salon, là, que mince. Ça c'est mon âge, il faut que j'achète le mois prochain, j'achète ça. <rire> Il a même mis les, les lumières, elle, elle, elle, elle est là, derrière la télé. Donc, il allume sa télé, derrière la télé, c'est très beau. d'aller euh, c'est... Vous, vous allez vous mettre à l'aise, voilà. Vous allez vous mettre à l'aise, c'est tout. Vous allez vous mettre à l'aise. Vous n'allez plus manquer, vous n'allez plus être dans le manque. Le manque. Tout ça va s'arrêter. Tu restes ça là, tu sais que tu peux aller dans n'importe quel restaurant de ta vie de manger. Tu peux te lever, tu pars, tu, tu, tu sors 100 000 francs, tu manges. Un repas, tu sors, tu pars. Tu peux aller dans tel hôtel, tu payes 200 000, tu dors. Mince. C'est pas le genre que tu, tu payes comme ça, ça te fait mal au cœur. Vous savez un peu cette liberté dans ta tête déjà. Tu peux te lever du coup que tu pars à Dubaï. Mince. Pas que tu pars pour dormir sur les bons cœurs avec les gens. Tu pars, tu passes 3, 4, je sais pas, une semaine dans un hôtel. Après, tu prends ton avion, tu rentres. Tu ne peux pas, te, pas visiter. Tu peux aussi monter sur les chameaux. Tu pars dans les voitures qui accélèrent. Attendez. Hum. L'abondance va seulement vous, ça va vous poursuivre. Parce si que les riches ne souffrent pas mentalement. Le riche est d'abord convaincu que l'argent vient. Première chose. Deuxièmement, il sait que l'argent vient de beaucoup d'endroits. Pas que il est. Oh, ma mère ne m'a pas donné l'argent. Mon mari ne m'a pas donné l'argent. Ma femme ne m'a pas donné l'argent. Il y a au moins 50 voies et moins par lesquelles l'argent va venir. Donc, quand il dort là, il dort avec ses deux oreilles bien cousues sur l'oreiller. Son oreille avec les peaux de. les plumes de, de, de, de douce ou bien de je ne sais quoi. J'adorais que tu appuies comme ça là. Tu peux mettre l'oreille dans ta main comme ça. Après, tu laisses ça. Ça devient l'oreille. <rire> Je suis allé à Sofitel, à un truc là-bas, à Côte d'Ivoire. Ils avaient des oreillers particuliers. Tu as pu l'oreiller comme ça, ça fait... Après, tu l'aisses, ça fait... Je dis que c'est quoi ça? Oh, Seigneur! Mais là, laissez ça. faut que... je veux que tous mes followers, est-ce que vous ayez l'argent? Parce qu'il ne faut pas qu'on parle de certaines choses. Certains sont là, vous, ça te mal à l'aise. Vous venez mettre des têtes de moi sur mes directs. Non. Parce que quand tu as l'argent, tu n'es pas fâché. Pourquoi pas Tu es tout de bon du beurre. <rire> Ça ne va pas, tu fais un petit shopping. Victoire, victoire, moi il ne prie pas. Je prie pour la France comment Il ne fait pas le genre de choses là. Celui qui sera président, sera président. Moi et eux. Si on met le président là-bas, même s'ils faut n'importe comment, même s'ils mettent que le franc s'efface, que, que euh, euh, 1000 francs s'efface, c'est un euro. J'aurais toujours là. Hein? Mmh, tu as compris Donc Ce qui se passe en haut là-bas, ne m'importe pas. Parce que quand tu as l'argent, tu vas gères ça. Ces gens qui ont peur des APL, oh, les APL vont changer. On ne va plus payer les ceci. <rire> <rire> Daniel, je dit que la pauvreté rend aigri. Ah, tu vois quelqu'un vient dans ton direct, il t'insulte un genre. <rire> il n'a pas mangé depuis le matin. <rire> oh Seigneur. Eh, Seigneur Jésus. Vous savez, même quand je n'avais pas la jangue, j'avais toujours une vision. pourquoi il doit tout, tout faire moi-même? On est dimanche, je suis dans mon lit. Au lieu de bien dormir, pourquoi il doit me lever qui ne pas laver le sol? Il doit courir et ne pas faire à manger à la cuisine. Prends un cuisinier, il vient il te fait manger. Tu le payes. Il paye au supermarché, il manger, fait toutes les courses. Il vient, il range dans le frigo, il prépare, il range. Euh, Seigneur Jésus, Jesus is Lord. L'autre vient laver tes habits. Et ranger dans la moire. Tu rentres ton lit et dresser. Hum. Et est, vos enfants de 22 ans, vous allez arriver chez eux. Vous allez voir leur maison. Et ils m'ont dit que c'est Tata Joseline qui m'a appris tout ça. Il va apprendre à vos enfants. Il va apprendre à vos enfants à aimer les bonnes choses. le matin, tu passes seulement faire ton shopping. Même te laver, tu ton corps pèse. <rire> Tout ce que tu as fait, c'est d'aller faire ton banque. Tu parles. Parce que l'autre là, tu peux pas payer pour quelqu'un pour qui il vienne parler pour toi. Le métier de cuisinier n'existe pas pour rien. Le restaurant n'a pas été créé pour rien. Le métier, de... en fait, est il parle de mes choses comme ça. Souvent, tu es là, tu es une femme, et tu, te, tu commences à... Tu as les idées, les projets. Tu, tu, tu commences à... Parler, tu rencontres un homme, tu commences à dire déjà des choses aussi. Il dit, ah, tu sais, euh, moi, moi, je ne veux pas... Moi, il veut que ma femme lave le sol. Moi, il veut que... Il dit que chérie, si je suis à la maison, je lave le sol. Déjà que la maison est tellement grande. Il a passé deux heures de temps à nettoyer la maison. Il passe trois heures à cuisiner. Garde, toi-même. Avec les cinq heures de temps là, j'aurais pu aller faire. Je parle je, parle, je fais 1 million. Sur les 1 million là, on prend 10 000 francs. On paye quelqu'un. Il vient faire tout ça. Hmm? Victoire, victoire, toi tu dois être pauvre. Je vais te chasser de mon direct. Tu veux l'argent pour survivre ça c'est des paroles de pauvreté ça. Ne comment depuis pour l'instant, ma chérie. Voilà, tu as bien parlé, euh, Daniel. Cuisinier, jardinier, te... oh, Daniel, tu me plais. Tu es même qui toi là. <rire> tu me plais. <rire> Daniel, je sens dans ton aura que tu as... Tu es quelqu'un qui est déjà convaincu, donc ce n'est seulement... Question de moi pour que tu arrives au décret d'argent que tu veux. Parce que quand le gars va être riche, ça se sent dans son aura. C'est dans ton énergie. Avant d'acheter les vrais Louis Vuitton, tu avais acheté les faux Louis Vuitton. que Tu portais, c'était partout sur toi. Ton, ton lit était, ton drap, c'était Louis Vuitton. <rire> oh my God. <rire> C'est ça, L'argent, ce n'est pas pour survivre. It's not to survive, it's to thrive. C'est pour flotter. Flotter, c'est-à-dire, tu te mets à l'aise. Tu penses à quelque chose, tu fais. Tu as envie de quelque chose, tu achètes. Oui. Allez un peu, DJ Caret va vous enseigner ça bien. Moi-même, je suis sur mon lit, comme je cause là, oh, papa, pas pour moi. <rire> C'est ça que moi, je veux entendre. Je ne veux pas les gens qui souffrent sur ma, ma, mon direct, pardon. Euh, quand je vois quelqu'un qui souffre, il parle un peu comme ça, après ça, il va encore se dévoiler lui-même dans ses paroles. Pardon. On le voit chez toi, il y a même 5, 5 personnes le matin. On dit que les cinq six les personnes, ils font quoi? Ils disent, voilà mon chauffeur. Voilà ma... ma, ma... La personne qui nettoie mes choses. Voilà le cuisinier. Voilà le jardinier. Ok. Voilà même mon, mon assistant personnel. Mm -hmm. Ouais. Il y a les habitudes de riches que vous devez avoir avant que la vous suive. Mm -hmm. j'étais riche avant d'être riche. I was rich. I was rich way before getting rich. Je dirais que cela me plaît moi-même. Hein. Ah, tu as perdu le poids. Ah, d'accord. Parce que quand moi, je vois vos photos de profil, c'est tout petit comme ça. Là. Je ne vous vois pas bien. J'ai les femmes qui. J'ai une femme, l'autre, qui était ici dehors. J'attendais que le chauffeur vienne me porter. Donc, je suis resté dehors seulement. J'étais devant l'origine à Home là. Ceux qui connaissent Brahmos a dit. Je suis resté seulement deux minutes. Une femme passe. Elle garde, Elle me regarde. Elle baisse sa vitre. Elle me dit Ma reine, que ce que tu enseignes marche. Donc elle fait comme ça et Elle dit que ce que tu enseignes marche. Après elle monte sa vitre et pas. Elle dit que non, et sans que ça c'est une femme qui est. Oh là là. La jambe est en train de la, de, la, de la poursuivre. Elle fuit seulement l'agent, jusqu'à la jambe de fait que. Donc tu te ça tu vois l'agent partout. Comme tu dis que la galère, là, ouais. La jambe plutôt qu'elle. Hum. Bonjour le roi Touré, comment tu vas Quand elle lit vos messages, je peux voir vos vibrations. Marie, par exemple, quand elle lit ton message, j'ai tellement de soucis, de mes affaires sont bloquées. Quand je vois la voix, Marie, toi tu es bloqué, bloqué. Quand elle voit vos commentaires, les commentaires d'abondance, les gens qui voient que l'abondance ne va suivre que votre mindset. Il y en a parmi vous, vous ne dites que blocage, blocage. Que je suis bloqué. C'est pour ça que tu es bloqué. Que Quelqu'un va s'asseoir avec toi trois heures de temps parler. Que me regarde, ça peut aller. Regarde. Hier, yeah, l'une de mes ménagers me dit, « Madame, je suis tombée de la moto. Moi, il a pris mon argent. Eh, oh. Je lui dis que... Tu es tombée de la moto, non Oui. Tu t'es blessé Non, je me seulement faire une petite écartine ici. Est-ce que tu sais que tu aurais pu te faire mal de telle façon qu'on t'amène c'est mal à l'hôpital ?» Elle me dit, « Ah oh. Est-ce que tu sais que tu aurais même pu mourir elle me dit « Ah oh. !» Tu es sorti d'une situation où tu vois seulement peut-être tes 2 francs qu'on a pris de ta poche. Tu ne vois pas que tu es épargné 50 000 francs et ton séjour à l'hôpital ou peut-être même la moque. La façon dont tu vois tes problèmes, c'est ça qui détermine ton futur. Bonjour la Reine Jeanne. Et votre problème, c'est que vous êtes très souvent Quelqu'un de jouer ma chanson préférée. Amen. Amen. Ah, c'est ma fille qui s'est réveillée. Je crois que c'est ma fille qui a mis la musique. <rire> je ne vous ai jamais monté ma maison. Amen. Parce que je viens d'aménager, donc. Uh -huh, c'est ma fille qui a mis la musique. Amen. Amen. C'est Amen. Mets encore le volume. Tu connais ma chanson préférée, tu ne mets pas le volume. J'espère que tu n'as pas mis les mini-mini. Je suis en direct, je vais te montrer sur mon direct. Là voilà. Mais c'est quoi Dis bonjour, non Mets le volume, je vais danser. Voilà. Voilà ma fille. Tu vas te cacher là-bas. Ah ben. bon j'ai fini mon direct et pas danser ma musique Un flash go cover bon bon vous passez une bonne journée Everything you put your hand, Amen. Amen.